Dernièrement, l'un de mes clients m'a demandé ce que j'utilisais comme matériel. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter l'un des outils que j'utilise, à savoir la perche à selfie. C'est parti Nous avons une perche à selfie composée de deux éléments et je vais déplier la perche. Ceci est mon téléphone qui va pouvoir aller se connecter ensuite dessus. Donc déjà, pour se présenter comme ceci. On va déplier ce morceau qui est le réceptacle pour le téléphone. Celui-ci peut pivoter au besoin pour le portrait paysage, ensuite ici on peut donc tirer cette targette pour positionner le téléphone au besoin. Lorsque l'on enclenche le téléphone ici, on va tirer dessus et voilà, il va être tout de suite mis en place. Je vais l'enlever. Ensuite, il y a une possibilité de l'agrandir avec une tige de bonne qualité. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est la poignée. La poignée a une très bonne préhension et elle a la particularité de pouvoir s'ouvrir et nous avons donc maintenant un trépied voilà alors il faut pas oublier que ici il faudra penser à pousser correctement la tige sinon le trépied ne va pas se positionner se mettre en place Ensuite on referme tout et on peut toujours maintenir la poignée de cette manière avec la perche, comme ceci. Vous allez me dire qu'il y a un, un, un ustensile ici, alors je vais refermer la perche. Elle se referme et elle se replie. Et elle tient dans la poche de manière adéquate. Alors, à quoi va servir ce, cet ustensile qui, je, je le montre, doit se positionner ici Lorsqu'on a légèrement tiré, voilà, vous avez un bouton ici, le bouton va permettre de jouer avec l'appareil photo ou plutôt le, le téléphone parce qu'elle est connectée directement par le Bluetooth. Donc J'allume dessus et je peux faire à ce moment-là la prise de photo directement sur le téléphone. Si j'enclenche la photo, la prise de photo ici. Et si j'appuie sur le bouton qui se trouve à être là, la photo est censée se prendre directement. On vient de le voir. Alors mon bras, hop, la photo est prise. Je peux vérifier immédiatement où j'ai bien mon bras qui était pris en photo une première fois, une deuxième fois. Voilà comment fonctionne cet appareil qui est très pratique et qui n'est pas très cher. Donc, je peux l'éteindre également par là. Voilà, il s'est éteint. Donc si cet appareil vous intéresse, si vous voulez avoir le, le même style, euh, vous n'avez qu'à voir dans la vidéo en dessous et vous aurez le lien pour euh, récupérer cet appareil si ça vous intéresse. Euh, il faut compter à peu près un mois pour, euh, pour les avoir, mais c'est très très pratique. Voilà, fin de la vidéo, de la démonstration. A bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.